Bonjour, je suis Florence Escaravage et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo coaching pour Mythique sur le sujet suivant, comment rendre cette nouvelle relation après confinement différente des autres. Sortir de nos schémas, de nos erreurs habituelles euh, qui font que peut-être cette relation n'aboutit pas comme on le souhaiterait. Faire en sorte qu'elle soit magique, émotionnelle, amoureuse, mais aussi cadrée, rassurante, non étouffante donc je vais vous donner les quelques pivots à engager en fait nous oublions souvent de poser le cadre de nos besoins vitaux dans une relation amoureuse dès qu'on s'embrasse qu'on se prend la main ou plus si on ne tardait pas trop à se rappeler nos besoins fondamentaux nos besoins inhérents à toute relation amoureuse ou toute relation qui démarre avec des sentiments un petit peu partagés voilà donc, moi j'ai fait ma propre pyramide de Maslow adaptée à la vie amoureuse, adaptée à la relation amoureuse, et je voudrais vous partager quels sont les besoins euh, que vous pouvez tout à fait exprimer assez vite dans un démarrage de relation. Donc la pyramide de Maslow, euh, c'est une pyramide qui commence par les besoins les plus fondateurs, c'est-à-dire le besoin de, de se sentir aimé de se sentir désiré, ce besoin de sexualité, de non-solitude. Ça, ce sont des besoins qu'on exprime rarement. On ne dit jamais, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de me sentir désiré. Et finalement, on, on passe à côté euh, de, de rappeler un cadre qui est, qui est important, de, de dire que voilà, ça implique finalement un certain respect, une certaine, une certaine posture. Le deuxième besoin, ce sont des besoins de collaboration. C'est-à-dire besoin d'un cadre à la relation dans un certain partage des tâches, mais partage des responsabilités aussi. Ce n'est pas toujours le même qui choisit le resto, ce n'est pas toujours le même qui dit on va se revoir. Voilà. Donc c'est un espace commun à partager, une présence de l'autre, une constance de l'autre, voilà, où on sent que les deux ils sont un peu à part égale. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance, le besoin de se projeter sur des projets communs. Donc au départ, on n'en parle pas, mais quand même, on est clair sur... À la fin d'un rendez-vous, ce n'est pas toujours le même qui dit on se revoit, on ne se revoit pas. Euh, et puis, si on peut se projeter un petit peu sur un week-end, sur euh, quand est-ce qu'on va se revoir cette semaine. Voilà. On essaye de, simplement de se dire que si on peut se donner un petit cadre pour que chacun se sente en confiance, voilà. Une fois qu'on s'est dit qu'on est, qu est ensemble, que les choses sont à peu près explicites. Voilà. Donc, ça, ça, ça implique une notion d'engagement qui n'est pas une notion d'engagement à long terme, mais qui est une notion d'engagement là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. C'est un peu d'implication. Un peu de point d'entente sur ce cadre. Ensuite, c'est le besoin de communication. On ne dit jamais, ben voilà, j'ai besoin de communiquer avec toi euh, de manière euh, où je, je puisse me sentir à l'aise de, de me confier, voilà, d'écoute. Donc ça, c'est bien aussi de, de se rappeler ça, parce que de temps en temps, il y en a un qui est beaucoup plus prolixe, beaucoup plus bavard que l'autre. Donc c'est important de rappeler qu'il euh, ben, y a quelques efforts de communication à faire pour que voilà, chacun se sente compris, se sente écouté dans cette relation. Et puis il y a les besoins d'estime. Donc les besoins d'estime, c'est ce besoin de, de, de respect de notre individualité. C'est-à-dire que l'autre ne doit pas avoir de projet de changement sur nous. Il ne va pas nous dire comment on comment s'habille, quel est le bon job pour nous, etc. Voilà, donc ça c'était les éléments que je voulais vous rappeler. Qui sont euh, des éléments qu'on peut, euh, de manière euh, un peu simple finalement, euh, se rappeler lorsqu'on démarre une relation où on sent qu'il y a déjà des sentiments partagés et pour que celle-ci se passe bien. A très bientôt